En écoutant le podcast des hommes violents de Mathieu Palin et Cécile Lafont sur France Culture, un des mecs interviewés dit, ça fait 7 ans qu'on est ensemble avec ma femme, et je lui dis, je t'aime, il y a seulement 2 mois. Et c'était pas parce que je l'aimais pas, c'était parce que je ne m'imaginais pas lui dire ça. Et il continuait en disant, on a honte de dire je t'aime, on a honte de s'excuser, de dire, on s'est trompé, excuse-moi. Et cette honte peut parfois se transformer en agressivité avec de la violence. Qu'est-ce qui fait que ça nous coûte tellement de dire ce que l'on ressent Une peur du ridicule Une honte Est-ce que j'ai vraiment envie de donner autant de pouvoir à cette peur, à cette honte, au point de m'empêcher de connecter profondément avec les gens que j'aime voire même jusqu'à gouverner mes comportements, et pour certaines personnes, entrer dans une panique, une certaine panique, une peur, qui va me mener à avoir de la violence et de l'agressivité envers les autres. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous réussissez à dire « je t'aime » Est-ce que vous réussissez à partager ce que vous ressentez à vos proches Comment vous vous sentez quand vous parvenez à le faire ou à ne pas le faire Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous de vous exprimer davantage Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez recevoir encore plus d'amour au quotidien, partagez-la à vos proches. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.